Je pensais que c'était une question un peu plus générale, mais en fait non. Il y a quelque chose qui oui, il y a effectivement quelque chose qui veut se révéler en toi. Il y a ce quelque chose, c'est pas qui va te guérir. Tu cherches une voie pour toi. Tu cherches quelque chose qui te fasse grandir, quelque chose qui te fasse frémir, quelque chose qui te fasse être sous tension, qui te fasse te sentir vivante. Et pourquoi tu n'arrives pas à le trouver Parce que tu as, as formé une espèce de bulle de protection qui te, qui te protège de ta famille, qui te protège des émotions négatives, des énergies négatives de ta famille. Comme s'il y avait y a quelque chose de l'ordre du vaudou, quelque chose de l'ordre de « je suis trop petite par rapport à ça ». Je ne peux pas faire face à ma famille sans aller dans le, dans le vaudou ou dans les délires comme ça, parce que ce n'est pas du tout ce que je veux transmettre ce soir. Ce que je veux transmettre, c'est que tu as du mal à faire face à ta famille. Et quand je dis faire face à ta famille, ça veut dire te tenir aligné sur qui tu es, exprimant clairement qui tu es, parce que ça te nourrit et que tu n'attends pas des autres qu'on te comprenne tu n'attends pas des autres, qu'ils te disent bravo, mais que tu leur, que tu sois un phare, que tu leur montres un chemin, un autre, une autre voie pour être humain. Voilà ce que je te dis quand je t'exprime que tu as du mal à te mettre face à ta famille, bien dans tes baskets. Ce que tu veux réellement, c'est te sentir libre. Ce que tu veux réellement, c'est ne plus être, te sentir prise au piège de ton propre choix, de quoi De faire semblant de ne pas savoir, de faire semblant de ne pas connaître, de faire semblant de ne pas voir. Il y a quelque chose qui te démange, une sensibilité qui est très à fleur de peau et qui souhaite simplement que tu la reconnaisses. J'ai l'impression ce soir, je fais la gueule, putain, c'est chiant. En même temps, je me sens vouloir être calme ce soir. Ce sera coupé en montage. Hein. <rire> ok. Ton blocage, c'est de... Ah ok. Je vais te parler sous de, de blocage. C'est ça qui va le plus parler à ta structure. Ton blocage, c'est de ne pas créer un mouvement, d'initier un mouvement qui te permette de te guérir toi-même. Tu, tu sais quoi faire, mais tu refuses de le faire. Donc je ne sais pas si je parle encore de ta famille ou de ton rapport à ta famille ou d'autre chose, Mais de mon point de vue, de là où je te contemple à partir du silence, à partir de ce silence qui est derrière toutes les bobines qui existent dans ce monde, je te traduis ça. Ne cherche plus à être quelqu'un d'autre. Ne cherche plus rien. Juste à vibrer qui tu es maintenant. Ok, ça c'est bon. Pour le groupe, on en est où Comment évolue le groupe maintenant mmh. Le gamin capricieux est de retour. Alors, pourquoi je dis ça Parce qu'il y, y a clairement une notion de « on ne m'entend pas ». Si je renvoie l'information dans le groupe, c'est ça. L'énergie du groupe vibre, on ne m'entend pas, on ne me voit pas. J'ai beau faire des pieds et des mains, j'ai beau crier dix fois plus fort que les autres, on ne m'entend pas. Comme si, et ça, ça, ça, ça me bousille la voix, et je me sens épuisé. On se sent faible, on se sent démuni. On voudrait juste que quelqu'un nous prenne dans nos bras, pouvoir avoir un arbre pour que le petit oiseau que l'on est puisse se poser dessus. On voudrait avoir un endroit ressource, un endroit qui nous ressource, un endroit qui nous fait du bien au cœur. et on a mis des stratégies en place pour ne pas accéder à cet endroit, parce que cet endroit n'est nulle part ailleurs qu'en nous-mêmes. On a, En tant que groupe, on a émis des stratégies pour nous faire croire que ce sont les autres qui sont notre, notre arbre, notre lieu, ressource. Et comme les autres sont impermanents, comme nous, on sent notre base, comme étant des sables mouvants, comme étant quelque chose d'instable, sur lequel on ne peut pas se fier. Et donc peut-être qu'on perçoit les gens comme étant pas fiables, comme étant pas fiables, pas sur lesquels on ne peut pas avoir totalement confiance. Jusqu'à un certain point, c'est ok, mais au-delà, c'est pas ok. Voilà ce que ça résonne. Et qu'est-ce qu'il faut dire pour faire bouger tout ça dans... Comment ça me renvoie à moi-même, c'est... Clairement. Alors, m'en remettre au Père, dans tous les sens du terme. Euh, m'en remettre à Dieu, mais aussi m'en remettre à mes aînés, m'en remettre à mes amis, m'en remettre à mes parents m'en remettre à des plus jeunes que moi. Accepter que je suis apprenant. Accepter ce retour d'information, d'une situation d'une personne plus jeune que moi, d'une personne que je considère moins évoluée que moi. Parce que ce n'est pas spirituellement acceptable de dire que je suis supérieur à quelqu'un. Pourtant, on a tous eu cette pensée un jour parce qu'on est humain, parce qu'il y a de la comparaison et c'est ok on peut pas faire fi du négatif en soi, pour se concentrer que sur le positif pour transcender qui on est, il y a la nécessité d'aller voir son ombre et sa lumière merci pour ta question Nadia.